Giovita, merci d'être là et euh, bah, on aimerait savoir euh, euh, un peu de toi, qu'est-ce que tu fais et euh, bah, tout ce que tu aimerais nous raconter sur toi. Non c'est Jovita de Santo Pinto, j'habite à Zurich, euh, je travaille à Berne euh, au Centre Interdisciplinaire d'études de genre. Je, fais, je suis assistante de recherche, et je fais un doctorat sur les femmes noires dans l'espace public suisse depuis 1971, quand le suffrage féminin a été entre, introduit en Suisse. Et à part ça, ben, je suis activiste depuis, euh, activiste antiraciste et féministe depuis très longtemps. J'ai commencé euh, mon activisme à 16 ans dans un groupe qui s'appelait Sankofa. Puis, en 2013, j'ai fondé, avec les autres femmes noires, le réseau de femmes noires en Suisse Cake Blech. J'ai commencé à étudier l'histoire parce que l'histoire du, du racisme en Suisse. Donc j'étais complètement euh, idéologique <rire> dans, euh, à mes 19 ans en pensant qu'il faut connaître sa propre histoire pour pouvoir euh, être activiste. C'est une histoire qui n'est pas racontée. Donc c'est déjà ça qui m'a mené à faire mes études en histoire et pas dans une autre... Euh et à choisir un autre euh, travail par exemple ou une autre formation donc c'était dès le début que je suis entrée dans le monde euh, académique c'était toujours aussi une question en tout cas politique <rire> il y avait un groupe de femmes noires qui existait à Zurich euh, qui s'appelait Treffpunkt Schwarze Frauen ou Resource Center for Black Women et il fêtait son 20e anniversaire. Et puis pour son 20e anniversaire, ils ont fait une publication. Euh, et ils m'ont demandé si je voulais pas faire une recherche sur l'histoire de femmes noires en Suisse. Donc ça, c'était en 2012 qu'ils m'ont demandé. Oui, le livre il est sorti en 2013. Et c'est là ben, que j'ai commencé à, à travailler plus sérieusement spécifiquement sur les femmes noires euh, en Suisse, et c'est là aussi que je suis tombée sur euh, Thilo Frey, tout à fait par hasard. <rire>